Alors au menu aujourd'hui, on va vous parler de la fonctionnalité des dépôts de sauvegarde multiples, fonctionnalité qui est introduite depuis le mois d'avril. Pour pouvoir faire ça, il faut d'abord que je vous parle des bases, un petit peu qu'est-ce que PGBAC REST, comment il fonctionne, et puis on ira en détail dans la description de la fonctionnalité, commande par commande, et on verra aussi quel est l'impact de l'archivage asynchrone, qui est une des fonctionnalités que je préfère dans PG Backrest. On aura l'occasion d'en parler. Alors, PG c'est quoi Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un outil de sauvegarde et de restauration. Sa version actuelle, 2.36. On sort une version à peu près tous les deux mois. Il y en a une qui est apparue ce mois-ci. Euh, on peut opérer avec ou sans serveur de sauvegarde. Donc On peut opérer soit depuis un serveur Postgres, pousser les sauvegardes sur un dépôt distant soit directement depuis un serveur de sauvegarde tirer les sauvegardes. Lorsqu'on opère à distance ça se passe en SSH ça peut être contraignant dans le monde Docker du coup va sortir bientôt une possibilité de ne plus utiliser le SSH mais d'utiliser des connexions TLS avec certificat pour authentifier les connexions. Donc ça ce sera prochainement c'est en cours de développement et ça devrait apparaître dans les prochaines versions. Alors la grande force de PG BackRest, c'est qu'il est qu multiprocessus, Donc que ce soit une sauvegarde, une restauration, ou même l'archivage, tout ça peut être utilisé avec plusieurs processus, fichier par fichier, pour accélérer les opérations. Et je vous parlerai même tout à l'heure des opérations asynchrones, que ce soit au niveau archivage ou au niveau restauration, donc la restore commande de Postgres, on peut faire ça de manière asynchrone pour accélérer tout ça. Vos sauvegardes, où est-ce qu'on les met alors ça peut être en local, dans votre réseau, sur un montage NFS, ce genre de choses. Ou ça peut être dans le cloud, sur un S3, sur un Azure, sur Google Cloud. Il y a d'autres features, c'est très complet. Dans les fonctionnalités que j'aime bien, ben, il y a le chiffrement, par exemple. Côté client, on peut chiffrer tout ce qui se trouve dans notre dépôt. On peut aussi compresser les fichiers. Par défaut, c'est du GZIP. Bah, tout à l'heure, ce matin, euh, on a parlé de LZ4. Bah, on supporte aussi le LZ4 au niveau compression. Donc Tout ça, ça permet vraiment d'accélérer, de compresser vos données, vos sauvegardes, pour vraiment avoir quelque chose de plus petit, mais aussi de pouvoir trouver le bon équilibre entre quelle compression, quel niveau de compression vous voulez pour accélérer les opérations. Enfin, C'est toujours un équilibre à trouver entre la taille de, de vos données, de vos sauvegardes et la vitesse à laquelle vous le faites. Comment ça s'installe Très facilement. Les paquets sont dans les dépôts PGDG. donc Que ce soit YUM ou que ce soit apt-get, ça fonctionne très bien. Ça arrive généralement plus vite dans les dépôts YUM que dans les dépôts Debian. Euh, J'ai checké hier, était pas encore... la 2.36 n'était pas encore sur Debian. Pourtant ça a été demandé, mais bon, voilà. ils ont parfois un peu de latence, ils sont un peu occupés. Alors comment ça se configure À partir du moment où c'est installé, on a un fichier de configuration, pgbackrest.conf. C'est un fichier NI en deux parties. La première partie, la partie globale, c'est là qu'on va définir, grosso modo, où est-ce qu'on veut stocker nos sauvegardes. Donc, quelles sont les options de repo Ripo Pass, la rétention qu'on veut appliquer, l'encryption, ce genre de choses. Toutes les options globales aussi. Le niveau de verbosité de vos logs, le niveau de compression qu'on veut, sur les fichiers, ce genre de choses. Tout ça, sont des options globales, ça va dans la partie globale. Et puis, vous avez la partie en dessous, qui est la partie stanza. Stanza, c'est juste un terme, un regroupement de niveau de configuration. C'est relatif à votre cluster Postgres que vous voulez sauvegarder. Alors, quand je dis cluster, je parle bien de cluster et pas d'instance. Donc, si vous avez trois instances répliquées, vous pouvez avoir PG1, PG2, PG3. Et vous pouvez même faire des sauvegardes d'un serveur standby. donc c'est tout l'intérêt, cette partie stanza, euh, vous donnez un nom, moi je l'appelais ma stanza, le nom c'est vous qui choisissez, mettez quelque chose d'un peu parlant, représentatif pour vous, du cluster que vous allez sauvegarder, mettez pas euh, prod ou localhost, parce que quand vous allez en avoir plusieurs, vous savez vous plus savoir à quoi ça correspond, donc utilisez quelque chose d'un peu représentatif, et donc c'est là qu'on met euh, toutes les options qui sont relatives à votre Postgres, son pass, son port, son utilisateur système, et ce genre de choses. Dès lors qu'on l'a configuré, eh bien, il faut demander à Postgres d'utiliser l'archivage. Archive mode à on, évidemment. Et puis l'archive commande, commande, on utilise la sous-commande. Ça ne se voit pas sur le dommage. C'est la sous-commande euh, archive push de pgbackrest. Cette sous-commande, eh ça va permettre à Postgres d'envoyer. Les archives dans le dépôt de pgbackrest. Alors petite astuce, ici j'ai utilisé log level console à debug. Pourquoi? Parce que toutes les options que vous utilisez dans le fichier de configuration, vous pouvez les surcharger en ligne de commande. Donc c'est une astuce. Chaque commande pgbackrest a son fichier de configuration, son fichier de log. Donc quand vous allez lancer euh, un backup, une restauration, il va y avoir un fichier de log. Par contre, l'archive push, ce n'est pas vous qui l'avez lancé, c'est Postgres. Du coup, ces traces sont envoyées directement depuis la console de PGBackrest dans les traces de Postgres. Donc ce n'est pas le niveau de verbosité des traces de PGBackrest des fichiers de traces de PG qu'il va falloir configurer, mais bien le niveau console de votre archive push, et ça va se retrouver au niveau du coup des bugs dans les traces de Postgres. Donc ça c'est la petite astuce à connaître. Si vous avez des problèmes d'archivage et que vous voulez aller plus loin pour débugger tout ça. Pour rappel, l'archive commande se modifie à chaud, donc si vous avez des problèmes, vous activez des bugs, vous regardez, traitez, puis vous l'enlevez. Alors on a maintenant configuré pgbackrest, on a configuré Postgres, il faut initialiser notre dépôt. Initialiser notre dépôt, c'est la stanza-create. Stanza-create, qu'est-ce que ça va faire Ça va regarder votre cluster Postgres, récupérer sa version, son System ID, et dans votre dépôt, venir créer toute une arborescence de dossiers, quelques fichiers manifestes, juste pour vérifier, être sûr que lorsque vous envoyez une sauvegarde ou des archives vers votre dépôt, ça vient bien du bon cluster Postgres. Dès que ça s'est fait, on peut vérifier que ça marche. Qu'est-ce qui marche Vérifier que l'archivage fonctionne. Donc on va demander à Postgres de générer une archive et on va vérifier qu'elle arrive dans le dépôt. Si ça marche, tout va bien, on peut lancer une sauvegarde. La commande de sauvegarde, bah, c'est facile c'est la commande backup avec son type. Alors ça va très bien gérer tout seul dans son coin, le PG Start backup, la copie des fichiers, le PG stop backup. Quand tout fonctionne, pas de souci, on, on va déclencher directement la commande expire. La commande expire, c'est l'application des paramètres de rétention. Donc Ici, c'est ma première sauvegarde, J'ai rien de spécial à supprimer, à part les journaux de transaction que je n'ai plus besoin. Donc il va enlever tous les journaux de transactions que je n'ai plus besoin. Alors, qui dit sauvegarde, dit type de sauvegarde différente. Celle que je viens de vous présenter, c'était la première, c'était la type de sauvegarde complète. Ça, il n'y a pas de problème, c'est une sauvegarde de tous vos fichiers de l'instance. Il n'y a aucune dépendance avec des autres euh, sauvegardes. C'est une sauvegarde unique. Vous avez ensuite la sauvegarde incrémentale. La sauvegarde incrémentale, ça va juste copier vos fichiers qui ont été modifiés depuis la dernière sauvegarde. Et puis, il y a la différentielle. Alors la différentielle, c'est le même principe que l'incrémentale, sauf qu'on ne va pas se référer à la dernière sauvegarde, on va se référer à la dernière sauvegarde complète. Donc vous pourriez avoir une complète, une full, une full, euh, donc une complète, une incrémentale, une incrémentale, la deuxième incrémentale serait basée sur l'incrémentale précédente. Vous prenez complète, différentielle, différentielle, la deuxième différentielle sera basée sur la première sauvegarde complète. Donc c'est toujours un équilibre à trouver entre la taille de vos sauvegardes et ben, la distance que vous allez avoir par rapport à tout ce que vous allez devoir restaurer. Alors ça c'est pour l'introduction. L'introduction nous amène maintenant que vous avez vu comment on configure, comment on prend un backup, comment ça marche, à parler ben, de redondance, de dépôt de sauvegarde multiple. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, on pouvait avoir PG1, PG2, PG3. Et bien, depuis la 2.33, en avril dernier, on peut avoir RIPO1, RIPO2, RIPO3. Donc, on peut utiliser en même temps plusieurs dépôts. Pourquoi ben, Simplement pour avoir de la redondance ou pour avoir différents paramètres de rétention. Alors, pour que ça marche, on a besoin d'une nouvelle option, l'option REPO. Ben, typiquement, si vous voulez spécifier votre sauvegarde, vers quel dépôt l'envoyer, ben, il faut pouvoir avoir une option pour ça. Cette option elle, est rétrocompatible, donc lorsque vous n'avez qu'un seul dépôt, vous n'en avez pas besoin. Lorsque vous avez un seul dépôt, utilisez RIP.1, et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Alors, on va repartir commande par commande, une après l'autre. On a vu la première, c'était Stanzacreat. Create, initialisation du dépôt, c'est pas de souci. vous le lancez sans euh, l'option dépôt, Qu'est-ce que ça va faire Ça va juste aller initialiser le dépôt qui n'est ne pas encore. Facile. La commande check, c'est juste aller déclencher un archivage côté Postgres. Postgres va pousser vers tous les dépôts existants, donc on va vérifier que la même archive arrive bien dans tous les dépôts qui existent. Comment est-ce que ça se fait l'archivage C'est la commande archive push. Alors là, ça devient un peu plus compliqué. La commande archive push, elle va avoir tendance à pousser vers tous les dépôts qui fonctionnent. Oui, mais si vous avez un dépôt qui fonctionne et l'autre pas, ben l'archive commande ne va pas être bonne. Qu'est-ce que va faire Postgres ben Postgres va bloquer son archivage, conserver ses journaux de transaction, et ne va pas essayer de pousser le suivant. Alors Je vais vous parler dans un instant de l'archivage asynchrone qui va apporter la tolérance aux pannes. Comment et pourquoi Alors D'abord, qu'est-ce que l'archivage asynchrone dans pgbackrest, vous avez la possibilité de déclencher un archivage anticipé en utilisant plusieurs processus. Donc à chaque fois que l'archive push command va être exécutée, pgbackrest, de façon asynchrone, va aller regarder quels sont les fichiers qui sont prêts à être archivés, mais n'ont pas encore été demandés par Postgres, va les archiver et stocker dans votre spool spoolpass, qui est un dossier configurable, un fichier de statut, un acknowledge, dire ok, ce fichier il a été archivé. Qu'est-ce que ça va avoir pour conséquence Tout simplement, ben quand Postgres va demander à archiver ce fichier-là, il aura déjà été fait. Donc l'archive commande va répondre immédiatement, ça va accélérer l'archivage de Postgres. Mais du coup, qu'est-ce que ça a comme intérêt dans notre cas présent, multi dépôt Puisqu'on fait de l'archivage anticipé, Postgres est bloqué parce qu'il ne veut pas demander le suivant parce qu'il y a un dépôt qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas grave. L'archivage asynchrone va déjà pré-envoyer vos archives dans les, dans les dépôts qui fonctionnent, de façon asynchrone. Pas de soucis. bon On a toujours le problème de Postgres qui est bloqué, de l'archivage qui est bloqué, et des journaux qui sont conservés. Alors oui mais Pour ça, on a une option assez sympa qui s'appelle Archive Push Q C'est la taille maximum de journaux qu'on autorise à conserver à Postgres. Si Postgres dépasse 10 gigas de journaux, parce que l'archivage est bloqué parce qu'on a généré trop de, trop de journaux d'un coup et que l'archivage ne suit pas, bien, PG va dire à Postgres, ok, t'inquiète pas, j'ai archivé. Donc la commande d'archive va être bonne, va se retourner super rapidement, Postgres va pouvoir accélérer, recycler des journaux, pas être bloqué. Oui, mais en fait, qu'est-ce que fait PG Backrest, PG Backrest il ne fait rien. Donc il dit ok, mais il ne fait rien. Donc vous avez des archives manquantes. Donc c'est une option qui vous permet en production, par exemple, bah, d'éviter une saturation d'espace disque, mais ça vous génère des archives manquantes. Du coup, peu importe que vous utilisiez d'ailleurs l'archivage asynchrone, l'option ou pas l'option, dans tous les cas, dans tous les cas, surveillez, monitorez votre archivage. Toujours, toujours, toujours, toujours. Parce que ça a un risque, un archivage bloqué, c'est un risque bah, de ne pas avoir de sauvegarde, mais aussi de bloquer Postgres. Dans tous les cas, Monitorer, c'est super important. Donc ça c'est l'archivage asynchrone. C'est une fonctionnalité que j'adore dans PG Backrest parce que ça accélère vraiment vachement votre archivage au niveau Postgres. Et surtout, ça nous apporte la tolérance aux pannes qu'on a besoin dans le multi-dépôt. Alors au niveau sauvegarde maintenant, comment ça marche ben on doit les, les planifier individuellement pour chaque dépôt. Donc avec l'option moins-moins dépôt qu'on a vu tout à l'heure, moins-moins un repo. Sans l'option moins-moins repo, on va utiliser euh, un ordre de priorité. D'abord, repo 1, puis repo 2, puis repo 3. C'est aussi pour ça que tout à l'heure, je vous disais, lorsque vous n'avez qu'un seul dépôt, configurez repo 1. Pourquoi Imaginez que vous avez repo 2, votre commande de sauvegarde elle marche nickel depuis... Euh, depuis un mois, vous avez vos sauvegardes qui fonctionnent, et puis un petit malin vient ajouter repo 1 dans vos configs, sans vous en rendre compte, vos sauvegardes elles sont poussées sur repo 1. Si repo 1 ne fonctionne pas, oh, vous n'avez plus de sauvegarde. Et vous allez chercher pourquoi Parce qu'un petit malin vient ajouter repo 1 dans vos configs. Ça, le meilleur moyen de l'éviter, c'est quand vous n'avez qu'un seul repo, utiliser repo 1. Alors maintenant qu'on a notre archivage qui fonctionne, nos sauvegardes qui fonctionnent, on veut savoir ce qu'on a dans nos dépôts. Mais qu'est-ce qu'on a dans nos dépôts C'est la commande info. La commande d'info, lorsque vous ne spécifiez pas l'option, pas de problème, ça va nous afficher tout le contenu de nos dépôts, les archives, les sauvegardes, ça va mixer, mélanger tous les dépôts et ça va nous les trier par date. Alors c'est bien beau, c'est facile, mais si vous commencez à mélanger des full, des diff, des incrémentaux qui sont liés les uns aux autres, entre parenthèses, c'est individuel dans chaque dépôt. Donc une sauvegarde incrémentale sera liée à la dernière sauvegarde du dépôt duquel elle appartient. Donc ça va devenir un peu compliqué de savoir quelle sauvegarde dépend de quelle sauvegarde. Pour ça, utilisez l'option « moins moins repo ». Et là vous n'avez pas de problème, vous avez le triage. Petite euh, aparté. Ici, on constate dans notre dépôt, on a l'archive 9, parce que notre sauvegarde la plus ancienne a besoin du WAL numéro 9. Oui, mais dans l'écran dans précédent, j'ai 7, potentiellement 8, et 9, parce que la sauvegarde la plus ancienne dans le dépôt 1 a besoin de 7. Donc je trouverai 7, 8, 9 dans le dépôt 1 et 9 uniquement dans le dépôt 2. Ça, c'est la commande d'EXPIRE qui se base dépôt par dépôt sur les sauvegardes qui s'y trouvent. Ça a quand même un intérêt au niveau de la récupération des archives. Donc, comme on a l'archive commande de Postgres, on a la restore commande aussi au moment de la récupération des archives, au moment du replay, du rejeu. On a l'archive get commande qui est générée automatiquement par pgbackrest lorsque vous faites un restore. Et cette récupération, elle n'a pas besoin de l'option moins moins repo, elle va fonctionner sur tous les dépôts qui existent. Et par ordre de priorité. D'abord, Repo 1. Si elle ne trouve pas l'archive dans Repo 1, elle ira sur Repo 2, et ainsi de suite. Ça blindait davantage. Si vous mettez Repo 1 étant votre répertoire de stockage le plus proche de vos données, donc un répertoire local, un NFS dans votre réseau, et Repo 2, un dépôt S3 bien loin, vous restaurez une sauvegarde de Repo 2. Ben, Qu'est-ce qu'il va faire Lui, il va d'abord aller chercher les archives dans dépôt 1, et donc ça, vous allez éviter tous les coups de S3 pour aller récupérer vos archives et ça va aussi être vachement plus rapide puisqu'un appel local sera beaucoup plus rapide qu'un appel distant donc ça a blindé d'avantages et blindé d'intérêts c'est aussi pour ça qu'il faut bien définir vos dépôts par ordre de priorité faites bien attention à ça Alors qui dit récupération de nos archives, on l'avait tout à l'heure au niveau asynchrone on l'a aussi maintenant au niveau de la récupération donc tout à l'heure on avait l'archive push qui pouvait aller pousser de manière anticipée avec un processus multiple directement, euh, de façon anticipée, tout ce qui était déjà prêt et on avait dans notre spool pass un fichier de statut. Ici c'est un peu le même principe, on va avoir plusieurs processus qui vont aller de manière anticipée récupérer un nombre d'archives qu'on a défini, c'est archive qmax on peut dire 10 gigas, 1 giga, 20 gigas, ce que vous voulez, on va les récupérer ces archives de façon anticipée, les mettre dans le spool pass, comme ça quand Postgres en aura besoin via la restore commande, ben elles seront déjà récupérées. Il n'y aura plus tous les appels à faire vers votre dépôt pour la récupérer. Donc on peut accélérer très fort le rejeu des journaux de transaction de Postgres grâce à cette option. Surtout si vous mettez le spool pass comme étant quelque chose de local juste à côté de votre PG wall. Alors c'est juste un copie sur le disque, ce sera super rapide. N'ayez pas trop peur de le faire euh, d'un point de vue taille, puisque le spool pass, au niveau push, ce ne sont que des fichiers statuts, donc c'est tout petit. Et au niveau récupération, euh, ben c'est vous qui définissez, c'est l'archive QMax. Donc vous savez le, le, le dimensionner assez facilement. Et donc voilà euh, pour moi tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur cette, euh, cette fonctionnalité ou trouver plus d'informations sur pgbackrest, il y a le site officiel, évidemment, pgbackrest.org. Il y a pas mal de guides utilisateurs, très complets, trop complets selon moi, parce qu'ils sont utilisés par l'intégration continue pour vérifier que tout fonctionne. Le code source est disponible sur GitHub, et du coup, pour simplifier un peu les guides d'utilisateurs, on a réécrit quelques, quelques guides au niveau de documentation d'entreprise DB, notamment pour montrer la différence entre utiliser ou pas un serveur de sauvegarde dédié, ou pousser directement sur un serveur distant. En conclusion, je terminerai sur le fait que pgBackRest c'est un outil ultra complet. Là, c'est une fonctionnalité, enfin deux avec l'archivage asynchrone. Il y en a des tas. Il est très fiable, il est très rapide, c'est écrit en C. Mais le meilleur conseil qu'on peut vous donner, et Laetitia l'a dit tout à l'heure aussi, monitorer, surveiller et tester parce que vous n'êtes pas à l'abri de la loi des backups de Schrödinger. L'état de vos sauvegardes est inconnu jusqu'à ce que vous ayez tenté une restauration, et ça se vérifie tous les jours en prod. Et sur ça, je vous remercie pour votre attention, et j'écoute vos questions. Euh, salut, et merci. Euh, tu as montré quand il y a un archive push que, si j'ai bien compris, il envoyait vers, les, vers plusieurs repos enfin à la fois ou enfin successivement. Et quand tu fais le backup initial, un backup full ou incrémental, est-ce qu'il fait, euh, s'il y a trois repos, est-ce qu'il fait trois backups dans la foulée ou il faut que tu demandes systématiquement l'un, puis l'un, puis l'autre Non, le, la commande de backup c'est individuel, Donc tu dois spécifier c'est un dépôt à la fois. Et effectivement, c'est séquentiel. Donc, euh, l'archive push, elle va d'abord envoyer sur le premier et puis sur le deuxième. Et, oui. et Est-ce que tu as encore des conseils pour savoir euh, pourquoi on mettrait plusieurs dépôts Est-ce que, par exemple, j'imagine deux sites, as de euh, deux sites différents, tu as parlé de S3. Est-ce que c'est. Qu'est-ce que vous voyez en. Que vous Alors, l'intérêt principal des multi-répos, c'est d'avoir une redondance, des archives, déjà, tolérance aux panne. Euh, ensuite, forcément, si vous avez plusieurs dépôts. Ben, en local, que vous avez quelque chose de, de, de local à NFS euh, dans le réseau qui permet d'accélérer les sauvegardes ou de, ne fût-ce qu'accélérer la restauration ça peut être un intérêt euh, certain pareil, le multi-repo ben, ça permet d'avoir la redondance au niveau des différents types de stockage supportés, donc tu peux en mettre un sur NFS un sur S3, un sur Azure un sur Google Cloud si tu veux euh, c'est pas limité à votre serveur de sauvegarde donc si vous avez un serveur de sauvegarde qui tire la sauvegarde, lui peut derrière envoyer les affaires sur S3, si vous voulez. Donc, Ça c'est une grosse différence avec Barman notamment. Et l'intérêt, l'avantage du multi-répôt, c'est aussi d'avoir une rétention différente. Donc vous pouvez appliquer une, un paramètre de rétention, voire carrément un paramètre de chiffrement différent sur chaque dépôt. Donc quand vous voulez multiplier vos sauvegardes par redondance, ben vous pouvez avoir des paramètres vraiment spécifiques pour chaque Utilisation. Un sur S3, un sur Azure. Si vous avez quelque chose qui, vous coûte, qui est très performant et qui est dans vos, dans vos locaux, ben vous le mettez en repo 1. Puis quelque chose pour l'archivage, pour les très, vieux, très vieilles rétentions, ben vous le mettez en repo 2, ce genre de choses. Je sais qu'à terme, David de Crunchy Data, parce que c'est de base un outil de Crunchy Data, euh, ils, ils espèrent pouvoir faire des, des copies de sauvegarde d'un dépôt à l'autre. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas parce que la feature a moins d'un an déjà, mais euh, à terme, ça devrait être possible de pouvoir déplacer une sauvegarde d'un un dépôt à l'autre, C'est pas encore le cas. Oui. Est-ce que Check PG Backrest a été adapté au multi-repo ou pas Oui, comme je suis le mainteneur principal de Check PG Backrest, et que je fais partie de la contribue de, de PG Backrest, j'essaye de suivre en même temps, et donc oui, c'est le cas. Une question du chat. Euh, l'archive push est-il euh, parallélisé Alors, l'archive push est parallélisé dans le sens où euh, ça ne l'est pas, puisque c'est un seul fichier. Et donc, le multiprocessus de pgbackrest, c'est qu'on pousse un fichier à la fois. Ça l'est à partir du moment où on utilise l'archivage asynchrone, puisque l'archivage asynchrone va aller de façon anticipée pousser plusieurs fichiers. Donc, la seule façon de paralléliser l'archivage, de Postgres, entre autres, l'archive push commande, ben c'est d'utiliser l'archivage asynchrone. synchrone. Merci. Bonjour, est-ce qu'il existe des vues qui permettent de voir euh, l'état des sauvegardes et, euh, et l'historique des sauvegardes avec, euh, ou ben, les En fait, l'historique des sauvegardes, il n'y euh, a pas d'historique, puisque on a la liste de tout ce qui se trouve dans le dépôt. Et la liste de tout ce qui se trouve dans le dépôt, c'est la commande d'info. Ouais, mais si le dépôt il disparaît un jour parce que il enfin, y, y a un accident. Ah bah si le dépôt disparaît, il n'y a plus de dépôt, il n'y a plus rien. Ouais. C'est l'intérêt du repo, c'est que tout est isolé dans le dépôt. Donc si une, si une sauvegarde est expirée du dépôt, bah, il n'y a plus de trace de la sauvegarde.